Oui. Mademoiselle L'Herbier Oui. Oui, bonjour, Monsieur Père, votre président à l'appareil. Mon président Oui, votre président. Vous êtes seul dans votre bureau euh, c'est-à-dire que j'ai une... une cliente qui est sur le point de partir. Bon, je vous rappelle dans 5 minutes. A tout de suite. A tout de suite, monsieur Père. elle a accumulé un préjudice de 720 millions d'euros. Elle s'adapte surnoisement à tout type de situation et sait se faire un chemin qu'importe l'architecture hiérarchique de l'entreprise. Opportuniste, elle a profité du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 pour ressurgir et affiner son mode opératoire. La fraude au président, aussi appelée faux vie, pour faux ordre de virement, s'est tiré son épingle du jeu lors des périodes délicates. Alors, le scénario type, le président de l'entreprise est en déplacement, en vacances, il est confiné chez lui, bref, il n'est pas au bureau. Et profitant de cette absence, un individu contacte par téléphone une personne du service comptable afin que celle-ci effectue un virement en urgence vers un RIB inconnu. Pression, manipulation, connaissance, implacable de l'entreprise et de son fonctionnement, l'escroc est rompu à l'exercice. Une étude menée par Euler Hermès datant de 2017 a même démontré que 80% des entreprises françaises avaient subi une tentative de fraude cette année-là. Alors quels sont les mécanismes de cette fraude Quel est son mode opératoire Mais surtout, comment s'en protège-t-on Pour répondre à toutes ces questions, maître Charles-Emmanuel Prieur, avocat associé du cabinet UGGC spécialisé en droit des affaires, revient en détail sur ce fléau qui arrive parfois à faire couler des entreprises Entière. Vous écoutez le troisième épisode de Coffee and the Moon, le podcast dédié au monde réel de l'entreprise et de la finance produit par Mooncard. Aujourd'hui, on s'intéresse à la très redoutée fraude au président. Bienvenue. Mademoiselle Lherbier, vous êtes toujours seule Oui. Comme vous l'avez demandé. Bien. J'aimerais que vous me donniez votre code. Mon immatriculation, vous voulez dire Oui, tout à fait. 39 460... 0384. Je le transmets au ministère. Un agent va vous appeler, restez joignable. Mais c'est-à-dire qu'il va bientôt être l'heure de fermer l'agence Je sais, mais le temps presse. La situation est, comme je vous le disais, très grave. Mais pardon, monsieur Baird, mais je, je comprends pas bien pourquoi vous avez besoin de moi. Un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle L'Herbier, vous êtes là Oui. Oui, alors je vais vous demander d'acheter immédiatement un téléphone avec une puce entrée libre pour que l'officier des renseignements puisse vous parler sur une ligne sécurisée. Tous vos frais vous seront évidemment remboursés. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission. Une mission, vous dites Oui, une mission de la plus haute importance concernant la sécurité du territoire. Je vous demande de faire très exactement ce qu'il vous dira. Mais de quoi s'agit-il exactement Essayez d'être compréhensible, je ne peux rien vous dire. Il y va de votre sécurité. Vous devez garder la plus grande discrétion et n'en parler à personne autour de vous. Ah mais, euh... pourquoi moi Parce que j'ai une totale confiance vous concernant, mademoiselle Lherbier. La direction des ressources humaines m'a parlé de vous. Vos états de service au sein de notre groupe sont irréprochables. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sachez que j'ai déjà pris toutes les dispositions pour qu'on ne vous fasse courir aucun risque. Quand on voit les scénarios imaginés par Gilbert Chikli, ponte franco-israélien en matière de fraude au président, on se dit que escroquer une entreprise, ça doit demander des mois, peut-être même des années de préparation. Charles Emmanuel, bonjour, merci beaucoup d'accepter notre invitation à participer au nouvel épisode de Coffee on the Moon. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition précise de cette arnaque La première fois que, effectivement, on a été confronté indirectement à ça, c'était, je pense, il y, a, euh, il y a plus de deux ans. Euh, C'est euh, l'hypothèse d'un euh, en fait, d'un appel téléphonique qui est passé ou d'un mail euh, qui est adressé euh, à une direction financière euh, et qui demande à, à cette direction financière de procéder d'urgence à un règlement euh, dans le cadre d'une opération donnée, évidemment extrêmement sensible, extrêmement urgente et extrêmement secrète. Et donc, euh, le la base du, du, de cette fraude, c'est euh, la rapidité. Uh, le le le fait que la personne qui appelle ou la personne qui envoie un mail se fait passer pour le président c'est pour ça qu'on parle d'une fraude au président et c'est une euh, c'est un appel ou un mail donné directement à la trésorerie et euh, généralement pas au directeur financier qui lui peut pourrait tilté mais on essaie de viser euh, la trésorerie voire le ou la trésorière qui fait les virements et on va essayer de jouer sur euh, la entre guillemets la peur ou l'appréhension euh, que, que, que peut avoir cette personne là qui reçoit l'appel euh, de son grand patron euh, du président et, euh, et donc euh, et sur le caractère secret de l'opération euh, celui qui va initier cette fraude là va jouer sur ces deux éléments et en se disant euh, en étant crédible en, en étant convaincant, je vais peut-être amener cette trésorière ou ce trésorier à passer outre euh, des, euh, des, des process euh, d'organisation interne euh, qui normalement nécessitent de valider des virements avant de les faire. De façon à ce que, pris dans la rapidité, pris par l'importance de l'appel, pris par le scénario qui est mis en place, ça amène la personne à faire le virement euh, à un compte dont on lui a donné les coordonnées. Et à partir de ça, euh, une fois que le virement est fait, euh, voilà, le l'arnaque le, le, entre guillemets est faite parce que évidemment, euh, il est dirigé vers un compte étranger euh, qui va être je sais, très généralement immédiatement productionné et l'argent va disparaître et dans les dans la journée qui va suivre, ou les minutes qui vont suivre, le trésorier ou la trésorière va tout d'un coup s'apercevoir qu'en réalité, euh, et, et, et, elle n'était pas ou il n'était pas en contact avec euh, le président et avec quelqu'un qui se faisait euh, passer pour lui. Nous allons interrompre immédiatement notre collaboration. Nous à une autre personne. Vous n'êtes pas faite pour ce genre de mission. J'en avertis sur le champ votre président, il a dû surestimer vos compétences. Au revoir. Non, attendez, raccrochez pas. Je vais le faire, ok Êtes-vous certaine que l'on peut compter sur vous Certaine. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas flancher à nouveau Je prouve à mon président qu'il a raison de me faire confiance. Vous êtes officiellement réintégré. À demain, Céline. C'est bien Céline, n'est-ce pas Oui. Alors, à demain, Céline. À demain. Ça, c'est la base de... de, de... Voilà, c'est le schéma de base. Euh, il est donc monté sur la confiance, euh, sur la capacité à tromper euh, la confiance, la vigilance du, de la personne qui va faire le virement. Euh, donc, il y a d'abord l'approche, je suppose dans les gens qui montent ça, en, en, euh, il y a trouver la, le bon contact. En gros, ça sert à rien d'envoyer un mail au directeur financier parce que lui, globalement, il, il voit le président tous les deux jours, voire ils sont à deux, deux bureaux l'un de l'autre. Donc, euh, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut trouver la bonne personne, trouver les coordonnées de la bonne personne, trouver le schéma global d'organisation du groupe. Euh, est-ce que euh, c'est, est-ce euh, que le président, c'est le président de la filiale, une grosse filiale Est-ce que c'est le président du groupe Est-ce qu'il est crédible que le président du groupe appelle une filiale locale pour demander un virement, etc. Donc, euh, j'ai l'impression qu'au départ, ça a touché les grands groupes pour cette raison-là parce qu'il était crédible euh, qu'une grosse filiale euh, puisse faire euh, une opération plutôt internationale, parce qu'évidemment… Euh, c'est pas un virement de banque à banque française qui peut permettre à l'argent de disparaître donc il fallait une opération internationale euh, et donc ça visait plutôt les grands groupes au départ en disant euh, euh, oui euh, on a un deal euh, confidentiel en chine euh, et on a besoin d'un virement euh, ultra urgent de 1 euh, million de euh, d'euros de, de, pour euh, couvrir euh, un droit d'enregistrement local ou, ou voilà quelque chose qui soit crédible avec un montant qui est crédible euh, globalement je pense peut-être qu'au départ il y a eu des tentatives sur des montants très importants je crois que ça a été le cas euh, mais il y a voilà le, le, évidemment c'est c'est c'est un peu plus euh, crédible sans doute avec des montants plus raisonnables euh, mais mais voilà l'idée c'était ça On a entendu parler parce que on a une activité internationale et que euh, voilà on a des, des, des clients qui correspondent à ce schéma-là, des grands groupes internationaux avec des filiales et qui ont qui ont euh, qui ont eu ce, ce, à, à faire avec cette, cette hypothèse-là. On a entendu aussi que euh, dans certains cas, euh, il, le, le, les, les gens qui ont mis en place ce type de schéma on essaie de crédibiliser le scénario, parce que tout est là, en fait. Il faut, il faut donner confiance, il faut tromper la confiance de la personne que vous avez euh, au bout du fil. Donc, au départ, évidemment, c'est la conviction directe au téléphone. Euh, je pense que, historiquement, il y a eu depuis un film qui a été euh, fait sur, ce, sur cette histoire-là, mais euh, tout au départ, c'était une question de conviction au téléphone. Après, c'était une question technique de crédibilité lui-même. Euh, et, et voir les deux combinés. Euh, évidemment, c'était euh, euh, « j'appelle au téléphone et je vous confirme par mail ». Et c'est le mail, parce qu'il est très bien fait techniquement, euh, qui crédibilise l'appel. Et tout d'un coup, euh, voilà, l'histoire commence à prendre forme. Et pour crédibiliser encore, il mettait un tiers dans cette histoire, et notamment des banques ou des cabinets d'avocats étrangers, en disant euh, « voilà, c'est telle personne qui va vous demander pour le compte d'eux. Euh, et voir à faire des faux sites, à des cabinets en question ou des banques en question, en reprenant des faux noms, en se disant, le trésorier, la trésorière va bah, peut-être avoir le réflexe d'aller vérifier, et auquel cas, je lui envoie les coordonnées et un, un, un lien vers un faux site qui va crédibiliser encore le scénario. Et là, tout d'un coup, il y a le président, il y a un mail qui vient confirmer, et le mail est bien fait avec les bonnes couleurs, et il y a un tiers, entre guillemets, de confiance, dont on a maquillé la réalité. Et si on peut prendre le nom de quelqu'un qui existe vraiment, ça crédibilise encore, etc. Et, et voilà, donc c'est ça, c'est monter un scénario autour de, euh, de, de, de crédibiliser une demande de virement. Un coup de bluff comme ça, on met combien de temps à le préparer C'est un travail de fond, non Je ne suis pas sûr que ça nécessite des mois de préparation. Euh, je pense que c'est au final, euh, une fois qu'on a l'idée assez simple, je pense que l'idée initiale est euh, euh, machiavélique, mais elle, au vrai sens du terme, il y a... Y a, y a, y a un talent à avoir euh, imaginé ça. Il euh, y a évidemment un talent à le délivrer d'acteur au moment de l'appel. Euh, là, c'est c'est assez clair. Euh, et il y a euh, une couche technique qui vient après pour crédibiliser le, les choses. Euh, euh, et où euh, et là où on rentre. Déjà dans des choses un peu plus un peu plus complexes, euh, mais mais voilà le le le l'idée. Après, c'est assez simple de de targeter un grand groupe. CAC 40, le SBF 250, voilà, il n'y en a pas 2000, hein, comme, son, comme son numéro l'indique. Il y a quelques groupes en France qu'on peut aller targeter. Euh, après, trouver les noms des présidents, c'est pas d'une grande complexité. Euh, ce qui l'est un peu plus, c'est d'essayer d'aller trouver la filiale euh, qui, euh, qui est suffisamment éloignée du siège pour qu'ils euh, ne soient pas dans les mêmes bureaux et donc ils ne puissent pas vérifier en live, euh, et suffisamment importante pour qu'elle puisse avoir elle-même une opération internationale à Dépendante. Donc, il y a un peu de regarder, mais si vous savez lire un rapport annuel euh, d'une société cotée, euh, euh, voilà l'organisation, euh, l'organigramme du groupe, etc. Ce n'est pas nécessairement des informations euh, euh, système public, en tout cas très compliquées à, à obtenir. Donc, euh, euh, voilà. Après, il faut trouver, c'est sans doute le plus compliqué, euh, le nom, le téléphone de la trésorière ou du trésorier. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent de trouver ça. Euh, donc, euh, euh, voilà, chercher euh, responsable, trésorerie de telle tel filiale, une fois qu'on a le nom, euh, voilà, il y a suffisamment de réseaux qui permettent d'avoir éventuellement le, les coordonnées. Là, peut-être qu'à ce moment-là, pour avoir vraiment le numéro de téléphone, il faut avoir euh, euh, une, une, une, une connexion en interne, euh, pour avoir une liste téléphonique et avoir le, le, le, le numéro direct. Euh, peut-être passer par le standard, mais j'ai le sentiment que ce serait euh, euh, un peu compliqué et que le président il passe pas par le standard. Il doit avoir une façon euh, de d'appeler de, de, en direct. Donc euh, voilà, là il y a peut-être des choses. Mais donc j'ai l'impression ça, ça voilà, ça demande pas des mois de préparation. Euh, je pense que c'est au final assez assez simple euh, et en tout cas euh, ça l'était d'autant plus à l'époque où il n'y avait, euh, avait pas de procédure ultra-stricte euh, mise en place. J'ai quand même globalement l'impression euh, qu'aujourd'hui, euh, il y a eu euh, euh, une prise de conscience sur le sujet depuis longtemps euh, et qu'il y a quand même beaucoup de… tous ces grands groupes sont euh, organisés aujourd'hui pour faire face à ça. Euh, mais euh, voilà, on… on, on on a entendu des grands groupes et des montants à, à, plusieurs, euh, à plusieurs millions d'euros euh, euh, qui, euh, qui ont été arnaqués euh, et des très grands groupes euh, donc euh, voilà. Est-ce que la fraude au président existe aussi dans de plus petites structures Pourquoi est-ce qu'on en entend moins parler Encore une fois, dans le scénario que je vous ai décrit, c'est assez logique que ça, ça vise les grands groupes, parce qu'il fallait, fallait un président un peu éloigné de filiales, et donc qui sont déjà physiquement pas au même endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas une vérification en live, en présentiel, on dit aujourd'hui, euh, de, de du virement de la, la légitimité de la demande euh, donc je pense que et, et deuxième, deuxièmement il fallait des groupes qui avaient les opérations internationales puisque euh, le en revanche euh, le directeur de trésorerie il est capable de déterminer immédiatement s'il est en train de virer les fonds euh, en chine sur un compte en chine en bosnie herzégovine ou en france donc, euh, il fallait cette dimension internationale au, au, au départ. Euh, donc, c'est pour ça que ça a été euh, directement, plus directement les grands groupes. Euh, après, c'est les premiers à se réorganiser et donc, euh, et, et donc à couvrir, je pense que désormais, toutes les trésoreries des grands groupes sont parfaitement au courant euh, du siège jusqu'à la moindre filiale et que désormais, ça ne doit plus arriver. Euh, il y a, en revanche, euh, pour les PME, c'est évidemment plus compliqué. Parce que voilà, la, la, le, le président, il n'est pas très loin de la, la trésorerie, et donc il euh, n'y a pas d'opération euh, euh, de, de très très secrète euh, qui puisse euh, euh, permettre de bypasser des, des process mis en place. Donc, euh, je pense que c'est moins le cas. Je pense que pour les PME, il y a en revanche euh, des risques euh, euh, informatiques beaucoup plus élevés qui sont pas très très loin, qui reviennent un peu à la fraude au président, qui est en fait la, la, la capacité de faire partir un virement à la place de l'entreprise euh, en se connectant d'une façon ou d'une autre euh, au, au, sur les ordinateurs euh, de la direction financière. Ça, on a beaucoup d'exemples, hein, euh, de, de, de, vraiment, de très, là pour le coup, des clients, euh, donc qui nous ont dit, on, quelqu'un est rentré sur l'ordinateur de la directrice financière, est rentré avec les codes euh, sur euh, les, les sites des banques euh, référentes de la société, et a fait partir de virements. Alors, quand c'est les banques françaises euh, qu'on arrive à le voir très rapidement, euh, parce que, bah, on fait la trésorerie dans la journée, et donc on dit, mais c'est quoi ces deux virements qui sont partis à 13 » euh, Et que, euh, voilà, on, on appelle tout de suite la banque, etc. En l'occurrence, dans dans l'exemple que je je prends et que j'ai dont, dont j'ai entendu parler directement, c'était un client. Ils ont ils ont réussi à rattraper les deux virements. Et donc, même s'il était parti en Europe de l'est, euh, la, la banque correspondante a réagi très vite et euh, euh, a, a à arrêter, le, à geler les fonds et à renvoyer tout de suite les fonds. Mais il y en a un, un deuxième euh, et ces deux virements de, de mémoire, c'était entre 15 et, et, et 20 000 euros les deux. Euh, il y a un deuxième qui est définitivement parti. Et là, euh, tout le débat, c'est un vrai débat juridique après de responsabilité euh, de, du client et de la banque. Alors justement, on parle de responsabilité. Est-ce que les banques sont garantes euh, en cas de fraude au président bah, le, le, Je pense que, pendant très longtemps, le cadre de responsabilité était très simple. En réalité, les banques étaient responsables parce qu'elles acceptaient de faire les virements sans avoir la signature euh, de la personne, si c'était le cas. Euh, et euh, c'était le cas, par exemple, j'ai eu des, euh, des, des dossiers il y a très longtemps sur des cartes bleues qui avaient été utilisées euh, euh, aux États-Unis ou dans des pays quand vous aviez à l'époque des sabots. Rappelez, il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de numérotation. C'était les sabots. Il suffisait de, de passer la carte et de passer le sabot pour faire le, le, le paiement. Et, et, et aux États-Unis, c'était le cas dans la, la majeure partie des États des États-Unis. Ça, c'était euh, une, une, la responsabilité de la banque était directement engagée parce qu'elle acceptait un paiement de procéder à un paiement, alors que nulle part il y avait la signature ou euh, l'authentification euh, de, de, euh, du, du, du porteur de, de la carte. Euh, donc là, nécessairement, euh, c'est comme quand vous faites voler à votre carte euh, sur Internet, euh, donc pas physiquement, euh, et qu'il y a des paiements qui sont faits avec uniquement les numéros, sans votre code personnel, la banque est 100% responsable, parce qu'elle accepte de, de faire un paiement sans qu'il y ait une identification du titulaire. donc euh, voilà, le, le, le, le, là-dessus, euh, euh, là-dessus, c'est assez, assez, assez clair. Aujourd'hui, il y a des méthodes d'identification avec des codes, euh, et, et voilà. Et dans ce cas-là, je pense que euh, la, la, la situation doit globalement changer. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus visé qu'un autre euh, Je n'ai pas l'impression. Tout le monde est logé à la même enseigne. Oui, globalement, parce que, encore une fois, euh, l'arnaque au président. Euh, le, le, le, la structure, à partir du moment où vous avez une activité internationale, ça fonctionne. Et quand c'est vraiment l'utilisation des codes, alors là, n'importe quelle trésorerie euh, peut peut être visée. Mais euh, ça, c'est aujourd'hui le plus dangereux. Euh, je pense que l'arnaque au président, euh, à mon avis, tous les grands groupes en ont entendu parler, sont organisés, sont et, et, et euh, pour se protéger contre ça, c'est assez simple. Voilà, il suffit d'un process de vérification euh, interne euh, en disant on ne fait pas de virement sans autorisation d'un tel euh, qui revoit la liste des virements. Et voilà, euh, c'est très simple. Mais euh, en revanche, euh, les intrusions informatiques, c'est autrement plus compliqué. Euh, ça demande, je pense, du, du, de, des fraudeurs totalement différents. Et, et là, ça demande une grande technicité euh euh, technique et, et, et enfin, informatique, et, et euh, qui est là pour le coup pas bah, du tout à la portée de tout le monde. Est-ce que la notion de rançon est présente euh, parfois chez les, chez les victimes de fraude au président Est-ce que ces entreprises sont prêtes à payer pour qu'on n'ébruite pas le fait euh, qu'elles aient été euh, arnaquées, hameçonnées Ah bah ça, manifestement, ça arrive. Euh, le, le, les. les, les euh, les institutions qui ont été touchées par ça, il y a eu un cabinet d'avocats aux États-Unis, euh, il y a eu une banque d'affaires, euh, etc., se sont pas amusés à communiquer une information qui est dramatique pour eux, euh, comme ça. Donc, évidemment, ça existe. Euh, évidemment que c'est le, le haut de l'iceberg que l'on voit, euh, parce qu'il y a certainement un niveau de paiement de rançon, euh, s'il est bien proportionné, ou n'importe quelle entreprise est prête à payer pour éviter d'avoir la mauvaise publicité. Euh, donc, euh, je pense que malheureusement, le haut de l'iceberg, c'est des gens qui ont mal proportionné la, la demande, euh, qui demandent des montants ridicules à des gens qui n'ont pas les moyens. Euh, donc, euh, euh, Mais je pense que si vous proportionnez bien les choses, malheureusement, ça doit être assez efficace. Euh, donc, il euh, donc y a forcément une partie dont on n'entend pas parler, euh, et oui, il y a une entreprise euh, récemment euh, qui, euh, qui a déposé le bilan euh, euh, euh, euh, officiellement à cause de problèmes informatiques, à cause d'une euh, d'une euh, intrusion informatique. Pour aller jusqu'au bout, c'est l'IS Charmel qui a ouvert une procédure de relâchement judiciaire, pour être précis, euh, juste avant le Covid et euh, en disant officiellement que euh, c'était euh, tout début mars euh, en disant que c'était suite à une cyberattaque et à, à un logiciel informatique du type Ransomware, donc euh, la prise en otage de toutes les données de l'entreprise. Euh, c'est un groupe euh, qui a euh, 1150, 1150 salariés euh, dans le monde, euh, dont 400 euh, en France. Ce c'est pas, euh, pas un petit groupe euh, et... Euh, qui a fait en 2018 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la, la moitié à, à l'étranger. C'est même une petite société et, et en tout cas c'est en France, à ma connaissance, la, la première qui subit ça et, et, et, et dont l'impact l'emmène en, en redressement judiciaire. Étonnamment, il y a des dossiers qui vont jusqu'au bout. Euh, nous, on, a, on, on pourrait être étonnés comme ça de, de, de, de se dire bah « forcément, une fois que le virement est parti, euh, c'est à l'international, jamais ils vont retrouver les gens, etc. » En fait, je ne sais pas du tout quelle est la proportion, mais euh, les quelques affaires que l'on a suivies ont été au bout. Euh, nous, on a l'exemple d'un client euh, qui a évidemment porté plainte, hein, comme tout le monde, sauf qu'il euh, y a une... Euh, une direction régionale de la police judiciaire, euh, qui est à, dans cette cas-là, qui est à Rennes, spécialisée sur euh, le, les, les arnaques financières, qui a suivi toute la procédure, qui a tenu au courant les clients et nous assez régulièrement, euh, tous les 6-9 mois, et, nous, et qui ont trouvé, en remontant les virements, euh, les les gens qui avaient monté cet arnaque-là, ou en tout cas une partie des gens, et on a été bah, justement notifié avant euh, le confinement euh, que il devait y avoir un jugement euh, euh, du tribunal correctionnel euh, qui démarrait, Alors il a dû être reporté, euh, mais qui va démarrer euh, très prochainement à Rennes. Ils ont trouvé les auteurs. Alors, est-ce qu'ils ont arrêté les auteurs Est-ce que les auteurs seront là C'est pas certain, mais ils ont réussi à identifier. Euh, et et euh, honnêtement, on a, on a reçu les documents, c'est assez long. On a reçu le, une grande partie des, des éléments. Ils ont fait un travail qui a été extrêmement long, mais euh, qui a fini par aboutir. Cet épisode vous a plu Dites-le nous, d'autres viendront. Pour cela, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées et sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Sans oublier notre site internet, mooncard.co. À bientôt